Bien, bonjour, donc nous voilà pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, eh bien je vous emmène dans les environs de Las Vegas, exactement à la limite ou à la frontière de, entre le Nevada et la Californie sur l'autoroute 15. Alors dès que l'on passe cette frontière ou cette limite, eh bien on peut voir les premiers hôtels casinos, dont le Prime qui est le premier casino en arrivant au Nevada. Et à 12 miles de là, ce qui fait 18 km, se trouve un petit hameau qui se nomme Jean, où l'on trouve un autre casino qui s'appelle le Terrible. Et également, à quelques kilomètres, et eh bien, de cet endroit, eh bien, il y a une prison pour femmes, The Nevada Department of Correction Facility, qu'on peut voir d'ailleurs sur la droite. Aujourd'hui, à part ce casino, eh bien, il n'y a plus de population à cet endroit. Dans les années 1900, cet endroit s'appelait Goodspring Junction. En 1905, le chef de la poste locale, George Arthur Fell, a changé le nom de ce hameau en l'appelant Jean, le nom actuel. Et tout ça en l'honneur à son épouse Jean Fell. En 1913, ce fameux George Arthur Fell, qui avait gagné pas mal d'argent, s'est installé à quelques kilomètres de là, dans une ville qui s'appelle Goodspring qui était à l'époque une ville minière. Et c'était la grande ville aux alentours, avec quelques milliers euh, d'habitants. Alors que Las Vegas, qui est à une cinquantaine de kilomètres de là, eh bien, était un tout petit village avec quelques centaines euh, d'habitants. George Fell a ouvert un salon qui s'appelle Le Pionnier et qui existe encore euh, aujourd'hui. D'ailleurs, plusieurs films ont été tournés euh, dans ce salon. Et il y a aussi cette triste histoire. Le 16 janvier 1942, le vol TWA-3, en partant de Las Vegas et qui était à destination de Burbank à Los Angeles, s'est écrasé après quelques minutes de vol. Pas très loin, en fait, de Goodspring. Les équipes de secours, d'ailleurs, sont parties du Pioneer, du euh, Saloon, le Pioneer, afin de rechercher l'épave. Et dans cet avion, un hein, Douglas DC-3, se trouvait l'actrice Carole Lombert, en fait, qui était l'épouse de l'acteur Clark Gable, connu pour son rôle de Red Butler dans le film God With The wind en 1939. God With The Wind, en fait, euh, en français, euh, autant en emporte le vent. Et dès l'annonce du crash, celui-ci, Clark Gable, s'est rendu au pionnier et a attendu près de trois jours au bar, hein, en buvant euh, pas mal, que l'on retrouve le corps... Euh, de sa femme, Carole Lambard. Celle-ci a été tuée lors du crash avec les 22 passagers et membres de l'équipage de cet avion. Aujourd'hui, une salle du Saloon est dédicacée à cette tragédie avec des photos au mur en hommage au célèbre couple et surtout au crash du vol TWA-3. Donc je vais vous emmener dans ce village qui aujourd'hui ne compte que environ 200 habitants. Je vais vous emmener également dans ce fameux saloon Pionnier. Également, eh bien, je vous emmènerai euh, dans le cimetière qui est à l'entrée de la ville et qui est vraiment excentrique. Je vous emmènerai également à quelques kilomètres de là sur l'autoroute 15, à un endroit que l'on appelle les Sevennes-Magique-Montagne. Alors, si vous aimez les pierres mises les unes sur les autres et en fait peintes eh bien vous allez être au paradis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vidéo et moi je vous dis à tout à l'heure Voilà, petite maison euh, originale, en fait euh, avec des pendules et bien sûr des. Euh, je pense que c'est un collectionnaire. Ici si, en fait des très vieilles tombes, en fait, euh, certainement des, euh, des fondateurs de la ville de Ghostspring. Et bien là c'est les fondateurs, la famille des fondateurs de la ville. Alors George Arthur, 1881-1918, celui qui a fondé euh, la ville en fait de euh, Ghostspring et qui est mort en 1918 et bien, de la grippe espagnole. Voilà, on est en plein Covid et lui, il est mort de la grippe des 79. Et là-bas, Jean, je ne sais pas si on peut voir, mais je ferai un zoom. Jean pour, euh, en, pour sa femme, pas pour en, pour en mémorial, parce qu'elle n'était pas morte, mais en, en tribute voilà, de sa femme. bien on arrive à un autre endroit un peu spécial à allez, on va dire à une demi-heure une demi-heure quarante minutes de las vegas en plein désert mais alors là vraiment en plein milieu de nulle part un artiste qui s'appelle hugo randinone en 2016 a fait quelques sculptures ici alors là ils nous disent de faire attention parce que c'est pour ça que je regarde un peu par terre parce qu'ils disent qu'il y a des. Comme on est quand même en plein désert, il y a des, poids, des serpents vénineux, et notamment des rattlesnakes, c'est-à-dire des serpents à sonnettes, et aussi des tortues euh, vénineuses qui, euh, qui sont. Alors voilà, je vais vous montrer tout de suite un peu ce qu'il a construit. Et puis là, il y a le travail des apprentis qui s'exercent. Alors, et eh bien écoutez, j'espère que vous avez encore une fois apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié, vous mettez un pouce bleu. Si vous la regardez sur YouTube, vous pouvez laisser des commentaires. Si vous passez par le Nevada, la Californie et le Nevada, eh bien vous pouvez pousser une petite pointe. C'est une sortie, c'est après quand vous passez de Californie au Nevada. Alors, ce n'est pas la première sortie, c'est la deuxième sortie euh, à Jean. Et là, vous pouvez faire une petite poussée jusqu'à Good Spring, aller au Pioneer boire un petit café, une bière, un coca, comme vous voulez. Et puis, euh, et puis voilà, moi je vous dis à, à une prochaine vidéo. Bisous, bye bye